Salut On se trouve pour une nouvelle vidéo de découverte de mini-jeux fait en une semaine euh, dans la libgdx Game Jar avec le thème Noël dystopique. Celui-ci s'appelle euh, Snow Season, la saison de la neige. A powerful snow elemental. Alors, j'ai tenté de faire la traduction directe plutôt. Alors, un élément puissant... Le puissant élément de la neige était énervé parce que tout le monde célébrait Noël au lieu d'apprécier le, le temps enneigé de l'extérieur. Frustré, l'élément déclencha un sort... Une temp tempête de neige massive continua de faire rage. Ok. L'esprit de Noël, une créature normalement en charge des saisons, s'endormit à cause du sort. Et Noël devint un éternel hiver. Ok. Alors on est un petit Père Noël Ah c'est pas espace c'est Z Ok euh, ça ressemble à du parcours de saut hein Je sais pas ce que vous pensez Ah ok C'est un parcours de jump Hop on va voir si je suis bon ou pas Hop plutôt pas mal Oh oh What il a du piège Ah! Ah, il y a des points stables et des points non stables. Ah là là! Oh, ça c'est un truc stable. Pff, on est bon. Euh... Ah, ça passe pas là-bas. Oh, j'ai réussi. Ah. Euh, Est-ce que j'ai une autre option que m'enfoncer Je crois pas. Hein. Ah, c'est bon. Ah. Ah non, non, ça c'est une mauvaise blague. Faut que je tape. Euh... le réflexe d'appuyer sur espace alors qu'il faut pas. Euh... Ok. Ok, y <rire> a un vrai labyrinthe. Oups J'espère que je suis pas fichu. <rire> Ah, c'est bon. Mince Ah, il y a peut-être plusieurs passages, en fait. <rire> Hop là, on est bon. Ah. Oh. C'est chaud de comprendre où est-ce qu'on est censé aller. Avec toute cette neige Moi je fais 3 blocs de haut et pas 4 On est d'accord Donc euh, Je pense que le saut est faisable On va se mettre au bout du bout Le truc c'est que je tape le plafond <rire> hmm. Peut-être que même on glisse Et il vaudrait mieux que <rire> Yeah Oh la blague Ah c'est Quoi Aïe aïe aïe ah. J'ai l'impression qu'on peut prendre de l'élan en fait ah, Je sais pas si je vais le finir celui là ah. Ah. Yeah. Ah. Yeah. Alors je pense qu'il faut atterrir là-haut de préférence yeah. C'est dur Ah Hot. Ok Oh non, saleté <rire> Trop tôt Je sais pas. Ah si c'est un Noël dystopique parce qu'il y avait l'histoire au début. <rire> J'aime bien comment les gens ils font d'abord une histoire. Hmm. Je suis obligé de revenir là. D'abord euh, ils font une histoire et puis après il y a un jeu bon qui colle. J'ai fait pareil hein, à vrai dire. Il y a un jeu qui colle plus ou moins avec l'histoire et puis voilà. Ah il est dur le dernier. Non il devrait pas être plus dur que les autres juste que je saute juste au dernier moment pour pas me prendre le toit. Yes Non Ah après il faut aller sauter sur le truc suivant. Hmm. Prendre de l'élan ça marche mieux. Ah si je. si j'y arrive. Hein. Il y a pas beaucoup de son mais c'est déjà pas mal Trop tôt Sinon je me mets sur le bout du truc Ah c'est pas suffisant non plus mmh, Trop tôt Encore trop tôt et j'ai peur de faire trop tard sinon mmh. Je vois mal comment sauter plus tard hein Sinon je peux me mettre sur le bout du bout Ah oh, ça peut marcher Ah oh, ça marche très très bien de se mettre sur le bout du bout Hop Yeah Ok Ça passe là ou pas Oh là qu'est-ce que j'ai manqué alors Alors, il y a moyen de monter là. Ok. Oh, oh. C'est quand même un truc où il faut monter. Ah, ok. Donc, il faut monter là. Et ensuite, si je vais là, j'ai pas tellement d'autres options. Ah! Okay. Mince On finit par découvrir toute la neige Ah cette pile c'était pas une pile qui tient Donc il y a forcément un truc qui tient par là Yes Ça c'est une pile qui tient Donc il y a forcément un truc à atteindre par là Yes <rire> tu es tombé C'est perturbant pour moi de devoir faire Z pour euh, sauter Mais c'est une mauvaise blague Ah il y en a même un seul qui tient là Je peux pas aller là dessus de toute façon Ça c'est de la fausse neige Qu'est-ce que je suis censé faire Donc, on monte ici On monte là Et ensuite Ouh. Ok Ok mon dieu c'était chaud Oh on est rentré à l'intérieur Ok les portes Oh c'est l'esprit de Noël, ça? Le. L'esprit Le... des vacances s'est réveillé. Et. De ce fait, la tempête de neige a été arrêtée. Et les festivités ont repris. Ho oh oh ho!